Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous présente des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma ou sur comment tout simplement on prépare une semaine de programmation dans une salle de cinéma. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, honnêtement, j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai pas envie non plus que vous ayez la sensation que ça soit trop long, que ça soit trop laborieux, mais en gros je vais synthétiser en trois grandes étapes comment le lundi. On s'occupe de faire en sorte que le mercredi, tout soit diffusé correctement dans une salle de cinéma. En gros, si je devais découper en trois étapes, je dirais qu'il y a une première partie qui s'occupe de la programmation, une deuxième partie où l'on s'occupe de la préparation et une troisième partie où l'on s'occupe de simplement faire en sorte que tout soit bien dans les salles comme il faut. En gros... Cette première partie, la programmation, nous, les techniciens et les projectionnistes, on n'y est pas forcément plus que ça lié au début, parce que c'est une partie qui est vraiment gérée par les personnes qui s'occupent justement de la programmation. Les personnes qui sont à la com, les personnes qui sont à la direction ou à la sous-direction du cinéma. En gros, cette partie-là, pour vous donner un ordre d'idée simple, c'est la partie où on a les films, on sait qu'ils sont dans les salles, on a les pubs, on sait qu'elles sont là, on a tout ce qu'il faut, et il faut tout mettre dans l'ordre. En gros, l'idée, pour vous résumer très simplement, c'est qu'on a tout un bazar. Il faut faire en sorte que ce bazar soit cohérent sur la semaine qui y a à venir. C'est-à-dire savoir quels films on garde, quels films on enlève. Savoir si les films qu'on garde, est-ce qu'on leur met des publicités ou pas. Savoir si dans ces publicités, il y a des bandes-annonces. Savoir si dans les bandes-annonces, on met les films à venir ou on met d'autres films un petit peu plus loin dans le temps. C'est toute cette partie-là. Ce n'est pas une partie forcément hyper passionnante, mais c'est une partie qui est nécessaire lorsque l'on veut parfaitement mettre en forme une semaine de programmation. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, celle que j'ai appelée donc la préparation, c'est la partie où ça, ça a été correctement fait. En cabine, on a tout ce qu'il faut. Cette partie-là, il faut réussir à la mettre parfaitement en forme dans les salles. Donc à partir de là, nous, en cabine, on a toutes les feuilles, on a tous les films. Notre objectif, c'est de préparer chaque fiche, c'est-à-dire mettre les publicités, mettre les bandes annonces, euh, mettre les transitions, les extinctions d'écran, les extinctions de salles, les transitions de lumière, les transitions de son... Tout ça, il faut qu'on fasse en sorte que ça soit complètement raccord. Et une fois que ça, c'est bon, eh ben, il y a la partie la plus longue, je pense, c'est-à-dire faire en sorte que tout soit dans les salles. Alors cette partie-là, en gros, on a les salles, il faut juste envoyer les films dans toutes les salles et faire en sorte que tout ça soit cohérent. Donc, à partir de là, c'est pas bien compliqué. En gros, vous avez tous les films, vous avez toutes les bandes annonces, vous avez toutes les pubs. Il faut juste dire... « Hop, je veux que ça, ça aille dans telle salle, je veux que ça, ça aille dans telle salle, je veux que ça, ça aille dans telle salle. » Et une fois que ça c'est bon, il eh ben, y a la fameuse partie des tests dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire où il faut simplement vérifier que tous les films fonctionnent bien, vérifier que tous les volumes sonores sont bien, vérifier que le générique est bien fait. Et une fois que ça c'est bon, eh ben, tout roule. Bon là, je vous ai fait vraiment la partie synthétique parce que je pourrais m'étendre sur chaque détail, mais honnêtement, je pense que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour vous. Et pour moi, ça sera un poil longué. Et honnêtement, je suis pas sûr que vous apprendriez tant de choses que ça, parce que je pense qu'il y a des vidéos beaucoup plus intéressantes dans le genre. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez l'occasion. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Un lundi, la plupart du temps, dans la grande majorité des cinémas. Bon, il y a des cinémas où les techniciens ont beaucoup moins de place que là, parce que honnêtement, le cinéma où je bossais avant, j'avais pas la préparation de la playlist. Je devais juste vérifier que tout était bien dedans et c'est tout, et vaguement mettre le générique ce qui est pas forcément très passionnant. Donc là, depuis que je suis dans le nouveau cinéma où je bosse, j'ai la sensation d'avoir un boulot plus gratifiant parce que j'ai réellement la sensation de pouvoir participer un peu à cette partie assez géniale qui est la programmation dans les salles de cinéma. Donc je suis beaucoup plus épanoui depuis que je peux faire ça. Mais clairement, c'est un métier qui est assez génial et préparer une prog et préparer une semaine de programmation, c'est un truc qui est quand même très gratifiant lorsqu'on voit que tout se passe bien.